Alors il vient de quel horizon Le sable qui cimente les murs de nos maisons Il a poussé dans quel champ Le coton avec lequel on fait nos vêtements Et quelle source a-t-on asséché Pour que de l'eau puisse couler de nos robinets Dites-moi, quel peuple foulait ses terres Avant que furent dessinées les frontières J'ai mal à ma planète Non j'ai mal à ma planète Et ce n'est sans doute qu'un détail, mais on a remplacé la jungle par des enclos à bétail Et je le vois qui s'arrête aux chats et aux oiseaux, notre amour pour les animaux pourtant Tout ce que je possède vient de là, du cœur de la terre ou du fond des océans Rien ne m'appartient ici-bas, sauf le moment présent Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, ni le temps Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent Ni l'avant, ni l'après, mais juste le présent Rien n'est à moi, tout le rien de la terre Petite plante assoiffée de lumière Bien, Et à ma planète mère, combien de carrières et d'usines À quelle profondeur va-t-on creuser la terre Dans les tunnels de quelle mine et Pour les bénéfices de combien d'actionnaires Quelle fleur, quel arbre ou quelle forêt encore Va-t-on raser pour mon confort Quel fleuve, quelle mer pour me nourrir Quel coin de paradis reste-t-il à détruire Pour que je puisse allumer la lumière, quelque part les hommes ont coupé la rivière. Mais quel barrage à notre folie et qu'est-ce qui fait pousser notre monde d'empathie on emporte avec nous des millions d'espèces on se bat contre tout sauf contre nous-mêmes par la compétition c'est comme ça qu'on régresse on se sauve si on s'aime elle est belle notre planète ronde mais quand l'arbre est coupé c'est un morceau de nous qui tombe à moi Que vous fais à ma planète Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent Ni l'avant, ni l'après, mais le temps Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent Ni l'avant, ni l'après, mais, la mais juste le présent Quelle fleur, quelle arme, ou quelle forêt encore Pas ton en rasé pour mon confort Reste-t-il à détruire Mais qu'avons-nous fait à la planète Mais qu'avons-nous fait à notre planète mère